Christophe, tu sais où est le robinet d'eau chez toi ah Oui, bien sûr. Bah, on, va, on le sait parce que. Euh... Ça, fait, ça fait partie des nécessités. Hein. Bah oui Les femmes, c'est du chinois. Le <rire> comprenez-vous, moi pas C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, oh, Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai <t 'en> ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Bonjour Stéphane, bonjour, bonsoir. Sur internet, évidemment, le temps n'a pas d'odeur. Comme toi, je suis avec beaucoup d'intérêt les travaux de JMJ. C'est Monsieur Jean-Marc Giancovici, Signor Giancovici. Ça fait longtemps que je me pose la question des résonances entre vos deux champs d'expertise respectifs. En clair, que donnerait une analyse avec ta paire de lunettes, des rapports hommes-femmes dans un monde de plus en plus contraint physiquement à divers degrés. En effet, étant encore jeune, 29 ans, je vivrai avec certitude les premières conséquences de descente du toboggan post peak oil qui a l'air nettement moins drôle que celui du jardin d'enfants. J'ai oublié le terme que tu utilises pour décrire ce qui est devenu la normalité des rapports de couple aujourd'hui, à savoir l'enchaînement de relations exclusives de durée variable entre de périodes de célibat qui sont tout autant... Bon, là, tu t'improvises un petit peu, là, euh, cher, euh, cher Antoine, euh, ça ne me dit rien, cette définition, mais bon, enfin... Bon. Enfin, bref, dis-tu, euh, ce système me semble intimement lié à l'abondance énergétique, possibilité du fait des ressources disponibles de vivre seul, possibilité du fait de la taille des villes et des déplacements individuels de faire de nombreuses rencontres. Tu n'as pas, pas tort, Antoine, tu n'as pas tort. Toutes ces conditions physiques qui ont permis avec un S, Antoine, pas avec un T, on dit permis, E, on dit pas permiteux. Oui, alors là, ça y est, ça reparti. là, j'en peux plus déjà sur les fautes de, de, de conjugaison, de grammaire, d'orthographe. Je t'ai épargné toutes les premières, mais là, c'est pas possible, quoi. L'infinitif et le participe passé, hein, suffit de faire un petit effort et de changer de verbe, mais non, c'est déjà trop dur. Qui ont permis l'émergence des structures de couple que tu décris ne semblent pas euh, durables. De plus, tu postules que le désir de conquête des femmes est un moteur caché particulièrement puissant de l'ascension sociale, oui, masculine, hein, je, je rajoute. Or, celle-ci deviendra à minima ardue dans un monde en contraction. Euh, non, je ne pense pas, Antoine. Cela m'amène à deux questions. 1. Dans ta conception des rapports hommes-femmes, quels sont les invariants, i.e. les ressorts quasi indépendants des structures physiques de nos sociétés occidentales euh, D'accord. Et question numéro 2. La modification des rapports de couple qu'entraînera invariablement une décrue énergétique aboutira-t-elle simplement à un retour en arrière, ou assistera-t-on à l'émergence de nouveaux types de relations inexistants jusqu'à présent Bon. Bon déconfinement nous souhaite Antoine. Je nous parce que c'est le retour aujourd'hui de Christophe, le cadreur, en tenue d'apiculteur avec euh, masque euh, réglementaire. Alors Christophe, c'est le moment du... Jingle Merci Christophe 2006-2020, ça fait 14 ans, 14 ans que je suis votre sociologue préféré et également le seul que vous connaissez, et ça fait 14 ans que j'écris les contenus les plus recherchés, euh, de France euh, concernant les relations hommes-femmes et euh, la capacité relationnelle en général. Ces contenus, alors ils se sont appelés euh, au début conférences, puis depuis une dizaine d'années, ils s'appellent des, des séminaires. La bibliothèque des séminaires comprend 129 demi-journées. Et d'habitude, vous n'avez droit qu'à Nono. Nono, c'est un petit algorithme. Hein. Enfin désormais, il a aussi une voix, un physique qui s'appelle... On vous, vous l'a présenté, s'appelle Dylan, on vous l'a montré un jour. Mais bon, euh, Nono, il ne vous donne une remise groupée qu'à qu hauteur de, de la taille de votre panier. Hein, selon que vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 demi-journées, il vous fait un petit pourcentage. Mais il n'y a que deux moments de l'année où c'est la, la radia, en fait. Hein, C'est-à-dire c'est les gens se battent plus que pendant le confinement à Carrefour Market. C'est Noël et l'anniversaire. L'année dernière, à l'anniversaire du site, on vous a fait deux fois 13% en plus de Nono. Hein, remise groupée de Nono plus 13% parce que 13 ans, plus 13% si vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Cette année, on fera donc Christophe Nono plus 14%, 14 plus 14% si vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Hein. Donc euh, Nono plus 14% si vous êtes comme ça un, un qui d'âme, euh, si vous n'êtes personne quoi, hein. si vous n'êtes pas un, un, un macronien, tu sais, euh, il y a ceux qui sont et puis il y a ceux qui ne sont personne. Et si vous êtes quelqu'un, vous êtes abonné à ma chaîne et donc seulement ici, je vous donnerai le code pour avoir une deuxième fois 14, 14%, non, non, plus 14, plus 14, c'est le moment de se baffrer de contenus qui vous seront utiles toute votre vie et ça ne se reproduira plus avant Noël. longtemps qu'on n'a pas fait un petit courrier des lecteurs comme ça, une petite lecture. En fait, ce que tu me demandes, c'est un... un travail que j'ai déjà quasiment fait dans un séminaire qui s'appelle « Qu'est-ce qui se passe à une fois que le couple est terminé ?», un séminaire qu'on pourrait qualifier sur les ruptures, mais qui en fait toujours remet en perspective et en séquence ce qu'on vit avec du historique, du sociologique, du politique, du géographique. Et donc, j'avais expliqué que le, le couple, c'est une question de temps, c'est-à-dire à la fois de temps personnel et de temps historique. Donc, Dans l'histoire de temps personnel, j'avais parlé des décalages de vécu entre les gens, euh, des décalages de, de contexte. On sait, pour nous les tragiques, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la réalité est ce qu'elle est et qu'on peut difficilement la changer, on sait qu'énormément d'histoires meurent ou ne se produisent tout simplement pas pour des raisons de décalage de timing. Parce que tu rencontres la personne à un mauvais moment de ta vie, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore fini, tu n'es pas encore dégrossi ou bien elle n'a pas encore terminé euh, une histoire euh, précédente, elle ne s'est pas encore dégoûtée, elle n'a pas encore assez créé de ressentiments sur son histoire précédente, elle est encore habitée, et euh, pour toutes ces raisons-là, euh, rien ne se passe. Donc j'avais parlé du temps personnel, hein, vécu contexte, et également du temps historique. Et, et j'avais euh, résumé la séquence historique du couple en trois phases, le couple traditionnel, le couple romantique, et le couple euh, sentimentalo-pragmatique. Donc dans ce séminaire, tu découvriras que le couple traditionnel, c'est quand la femme doit faire l'intendance pour que l'homme puisse produire de la valeur utile tout en dépassant 35 ans d'espérance de vie à la naissance. Ça, c'est le couple traditionnel. Le couple romantique, c'est quand la première préoccupation n'est plus de survivre à l'hiver. Autrement dit, c'est l'émergence des énergies fossiles. C'est quand tu n'as plus peur de mourir de froid, quand tu n'as plus peur de mourir de la gale, quand tu n'as plus peur de mourir de faim, que tu peux te laisser aller à concevoir des histoires avec une teneur romantique ou romanesque. ou si, ben Sinon, euh, par échelle des priorités, tu penses d'abord quand même à, à survivre et le, la romance n'arrive qu'en troisième ou quatrième euh, ou dix-huitième détermination. Et historiquement, troisième modèle de couple, c'est ce que j'avais appelé le sentimentalo-pragmatique, c'est-à-dire la convergence de l'abondance énergétique et du modèle de vie citadin hein, où le pragmatique et le sous-jacent objectif où le sentimental peut se peut se développer donc ça pour approfondir et pour que, là je, je balaye là comme ça donc ça peut vous paraître un petit peu un petit peu obscur mais encore une fois c'est dans ce dans ce séminaire qui dure une journée ça c'était pour le la première partie de ta question qui était les, les invariants et euh, les structures ça demande un travail de, de mise en perspective historique est trop long à faire dans un courrier des lecteurs, je te renvoie à ce séminaire euh, "Couple et rupture". Pour ta seconde question, on va être beaucoup plus concret puisqu'on va parler de ma tata Marie-Claire et de mon tonton Jean-Luc. J'avais euh, donc ma, ma mère à cinq, euh, cinq sœurs et un frère. Et parmi ces cinq sœurs, il n'y en a qu'une qui, qui a vécu ce modèle de couple, c'est-à-dire Compagnon euh, fidèle, monogame, machin, etc. Enfin, monogame, j'en sais rien, j'imagine. Et pas d'enfant. Toutes les autres ont soit une famille et des enfants, soit une n'a pas de compagnon fixe et pas d'enfant. Mais il n'y en a qu'une qui a eu le compagnon toute sa vie sans, sans, sans jamais d'enfant. C'est d'ailleurs à ce couple, c'est Marie-Claire et Jean-Luc, auquel je me réfère quand je récite ma fameuse formule, euh, celle que Pierrot m'a recommandé de breveter. Euh, Reproduction, désir et monogamie, ça marche en constante. C'est-à-dire que si, si tu as la reproduction, as, si tu as les enfants, tu n'en enfin, si as que deux sur trois au maximum. Bref, c'est à eux que, que je me réfère, c'est eux qui me viennent en, en tête. Marie-Claire et, ben Marie et Jean-Luc ont passé quasiment la, la deuxième moitié de nos étés chez, chez eux, avec ma maman, sur l'océan. Et, et je me rappelle qu'on jouait à des jeux toujours du style qu'est-ce qu'on ferait si, qu'est-ce qu'on ferait si, qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait au loto, qu'est-ce que emporterais sur une île déserte, etc. Et ce jour-là, c'était qu'est-ce que emporterais sur, sur la Lune ou sur Mars. Et donc tout le monde a dit un, un objet ou une liste d'objets. Et Marie-Claire a dit moi j'emporterais Jean-Luc. Pourquoi Parce qu'en fait, Jean-Luc, en y repensant maintenant, c'est euh, le modèle du type qui a une compétence technique suffisante dans tout pour être à peu près en mesure de survivre à n'importe quelle panne. C'est-à-dire que c'est qu'il un... ne va pas savoir démonter un moteur en intégralité, mais, je l'ai vu de mes yeux, euh, savoir... Euh, il m'a appris à, à identifier le, le cap d'accélérateur sur, sur un moteur. Maintenant, il n'y en a plus, c'est des capteurs électroniques, mais avant, il y avait des caps d'accélérateur et à le, à le rafistoler euh, si jamais il était euh, cassé ou, ou desserré. Euh, c'est quelqu'un qui allait savoir euh, voilà, euh, ch changer une chaudière, c'est quelqu'un qui allait savoir euh, monter sur le toit euh, et voir ce qui se passe, tu vois. Et, et c'est ce type d'homme euh, qui, dans un contexte d'incertitude, c'est-à-dire dans un contexte où tu n'es pas sûr de pouvoir en quelques heures joindre un soi-disant expert qui débarque, avec, euh, avec son matos. C'est ce type d'homme en fait, qui, selon moi, va reprendre de, du, du, du, du poil de la bête. C'est-à-dire, le type d'homme euh, qui, va, qui va permettre de survivre quand tous les services tertiarisés, quand les, euh, les plateformes type euh, Medepanner, etc., quand toute la survivance ne pourra plus être assurée par des gens euh, qui font des dizaines de kilomètres pour venir, parce que toutes ces plateformes-là on repose d'abord sur beaucoup de web, c'est-à-dire finalement beaucoup d'énergétique. Le web, ce n'est pas du virtualisé quand on, quand on lit des travaux sérieux, comme celui de JMJ. On sait que la, la dématérialisation n'est pas une, une, une économie énergétique, mais que c'est très énergivore. Donc si on vit des restrictions de bande passante, par exemple, comme c'est arrivé pendant le confinement, euh, Netflix a restreint la bande passante, YouTube, je ne crois pas, mais enfin, plusieurs grandes plateformes ont commencé à, à penser en termes d'octets, combien on leur donne, à quelle heure, etc. Donc déjà, euh, ça va être un premier bouchon, un premier moment de l'entonnoir, ça va être, aura-t-on dans un monde contracté toujours accès à une pléthore de services en ligne, ce n'est pas tout à fait sûr. Quand bien même ces services, exact, ces services existent, par la gentrification des centres-villes, ce sont toujours des gens qui viennent de loin, voire de très loin. Hein, les ouvriers qui viennent vous dépanner dans le centre de la ville viennent au mieux de la proche couronne, mais généralement de la seconde couronne, voire de la troisième couronne, voire du département d'à côté. J'ai commandé une... Pour fêter la fin du déconfinement, j'ai commandé un truc à, à manger le dernier dimanche. Le type, il est venu de Léour, c'est-à-dire de... de c'est à 30... Enfin, c'est pas à 30 bornes, c'est à, à 30 minutes en voiture, pour m'apporter une queue de lotte et une, et une caponata, tu vois. Donc, euh, les gens qui vous conduisent, les gens qui conduisent vos Uber, les gens qui euh, réparent votre intendance et les gens qui assurent votre logistique ne viennent quasiment plus jamais du centre-ville, mais dépendent d'un maillage de transport, et donc, pour l'instant encore, de combustibles fossiles. Donc, je pense que dans ces conditions-là, il va y avoir une sexitude, une sexualisation, une mise en avant euh, du type qui n'a pas complètement abdiqué sur le matériel et sur le réel. Et encore une fois, c'est pas la peine d'être un expert dans un champ euh, pour euh, être en mesure, si tu veux, voilà, de de de, de, de, de survivre à une à, à une panne, à, à, une, à une inondation, de savoir ce qui se passe, de savoir couper le gaz, de savoir couper l'eau. Moi, par exemple quasiment aucune de mes amies femmes ne sait comment couper le gaz ou comment couper l'eau. Je, je me rappelle une fuite d'eau euh, chez une de mes meilleures amies, elle ne savait pas où était le robinet, par exemple. Tu vois que Christophe, tu sais où est le robinet d'eau chez toi Oui, bien sûr. Bah, on, va, on le sait parce que... Euh... Ça fait partie des nécessités. Hein. Bah oui, mais en fait, beaucoup de femmes ne le savent pas et c'est une logistique qu elle, euh, qu elle, sur laquelle elles se reposent sur, sur l'homme. En fait. Donc voilà, je pense que... Donc, deux niveaux de réponse... Le niveau théorique et conceptuel, c'est dans le séminaire. Le niveau simple et anecdotique, c'est que euh, je pense que le, les futurs couples euh, donneront la priorité à des tontons Jean-Luc et que les futures euh, femmes euh, se comporteront un petit peu comme, comme tata Marie-Claire. Voilà, De, deux salles, deux ambiances, comme on dit. Bon, bah, comme d'habitude... Hein. Si vous avez appris quelque chose, si je vous ai fait marrer ou si vous aimez bien la voix de Christophe derrière son masque, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce. Et surtout, si vous voulez bénéficier des 14 plus 14, il faut s'abonner. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous n'allez pas entendre le mot de passe. Donc vous allez louper le deuxième 14. Vous allez payer plus cher. Voilà. Donc vous ne pourrez plus vous acheter des, des masques et des vaccins. Voilà. Les, les vaccins de Bill. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.